Je vais donner la, la parole à, à Jeff Delon, Jeff, donc, qui, qui est donc euh, au JPL, donc, de, de la NASA depuis euh, un peu plus de cinq ans, qui, qui a été Toulousain pendant, pendant une période d'une dizaine d'années où, où on a pu se, se croiser. Donc, on a la chance de l'avoir ce soir. Donc, le, il, est, euh, il est avec nous donc, euh, depuis euh, Pasadena. Euh, donc il va nous présenter donc, le, ce, ce projet euh, magnifique qui est un et Jeff, je te, donne, euh, je te donne la parole et euh, donc il va vous présenter le projet en lui-même. Bah, tout d'abord, merci, merci beaucoup de m'avoir. Euh, content de revenir virtuellement, euh, virtuellement à Toulouse. Euh, ouais, J'y étais en, en 2010 euh, à, à dans le dans le cadre de mes études. Euh, et donc maintenant, donc je viens aujourd'hui, j'ai eu la, la chance de faire partie de l'équipe d'Ingenity qui est, qui est toujours sur Mars en train de, en train de voler, donc on, on est ravis de communiquer un peu sur ça. Alors, je m'excuse d'avance, c'est une présentation en, en français, mais j'ai dû aussi en faire quelques-unes euh, en, en anglais. Du coup, j'ai pour l'instant qu'un seul euh, jeu de Slack qui est en anglais, mais j'essaierai de traduire du mieux que je peux. Euh, donc d'abord, je commençais par dire que... Un, L'hélicoptère Ingenuity, avant, avant d'être un engin, c'est d'abord une équipe. Euh, c'est une équipe d'hommes de, de et femmes qui l'ont conçu. Euh, pas mal d'ingénieurs, mais pas que. Alors, je dis pas mal d'ingénieurs parce que c'était une, une mission de démonstration technologique quand ça a commencé. Donc, on, était, on, était, on essayait d'abord de, de comprendre comment est-ce qu'un hélicoptère peut voler sur Mars. C'est un peu différent des missions classiques, qui en général sont des missions scientifiques. Par exemple, le but du rover Perseverance, c'est pas de faire de la, de la, de la démo technologique, c'est de, de faire de la science. Ils veulent, ils veulent vraiment comprendre... S'il y avait des traces de vie, il y, a, il y a plusieurs centaines de millions ou milliards d'années sur mars. Donc là, non, pour Agnetti, ce n'est pas le cas. Donc c'est une équipe beaucoup d'ingénieurs, quelques scientifiques quand même, et puis des gens qui aident aussi à faire le lien parce que, que l'équipe tienne ensemble. Euh, c'est à peu près une centaine de personnes sur l'équipe JPL. Euh, et il y avait, il y avait aussi d'autres centres, donc NASA Ames qui est du côté de San Francisco, AeroVironment qui est une entreprise industrielle dans la banlieue de Los Angeles et, et NASA l'Anglais qui est sur la, sur la côte Est. Euh, moi je suis une toute petite partie de l'équipe, euh, donc euh, je suis en France, je, peux, je suis arrivé au JPL depuis, depuis 2015. Euh, ici c'est des traductions anglophones de, du, de, du, du système éducatif, mais j'ai fait toutes mes études euh, en France et puis un peu en Europe euh, par le système prépa, école d'ingénieurs, puis ensuite une thèse. Euh, et au JPL, du coup, donc ma, Marsley Copé d'Argentis, c'était mon premier projet dit de, de vol, donc pour une vraie mission spatiale. Euh, et sinon, la, L'autre grosse partie de mon temps c'est sur les, les projets de recherche. Donc avant que ça devienne du vol, on tente de concevoir ces systèmes et de supporter des, des, des concepts de missions qui peuvent aboutir, dans le meilleur des cas, du coup, à, ces, à, ces, à ces projets vols. Euh, donc peut-être un, un pas en arrière d'abord sur, euh, sur, la, sur la mission scientifique. Donc dans, dans quelle mission en fait se passe métier Donc ça, c'est la mission du rover Perseverance qu'on voit ici et qui tente de répondre principalement à deux questions. La première, c'est de faire de la, de la science in situ, donc locale sur Mars, pour répondre aux questions, est-ce que la vie a pu exister sur Mars dans le passé et est-ce que Mars était habitable Donc ça, c'est le précédent rover Curiosity qui est, qui, alors je dis précédent, mais il est, il, est, il, est, il est toujours sur Mars et il fonctionne. Lui, il tente de savoir si on, si on peut trouver des traces de vie actuelles. Ça n'a pas été le cas pour l'instant. Donc maintenant, on regarde sur les traces de vie passées et essayer de comprendre comment est-ce que Mars pu passer d'un monde habitable et qui a priori avait beaucoup de points communs à la Terre au désert euh, qu'il euh, qu est aujourd'hui. Et l'autre grosse partie de la mission, c'est de préparer euh, les étapes suivantes de l'exploration spatiale, euh, d'abord l'exploration robotique. Donc c'est la, la persévérance, c'est la première étape de ce qu'on appelle le projet de retour d'échantillons martiens. Donc il va, il, il, il, le rover a la capacité de prélever des, des tubes d'échantillons de sol et de roches, de les stocker à bord et ensuite de les déposer sur des zones qu'on appelle de cache. On va avoir à peu près 5 à 6 tubes qui vont être déposés ensemble. Et ensuite, il y aura un, un prochain rover qui normalement a priori devrait être construit par l'Agence spatiale européenne, donc, donc chez nous, qui viendra récupérer euh, ces tubes euh, dans à peu près 5 à 6 ans et les emmener à un troisième véhicule euh, qui devrait être conçu par la NASA pour envoyer ces, ces, ces, ces échantillons en orbite. Et ensuite en orbite, ça, ça se reconnecte sur un sur un véhicule de retour sur Terre. Donc, la phase de rendez-vous et docking est, King, est encore gérée par l'Europe. Et ensuite, le retour sur Terre est, est géré côté NASA. Donc, une, une, une grosse collaboration euh, internationale entre, entre la NASA, l'Europe et d'autres partenaires, euh, partenaires mondiaux pour, euh, pour cette mission-là. Euh, et ensuite, il y a une phase de préparation humaine. Euh, donc, euh, à Perseverance, il y avait une autre démonstration technologique, l'Ingenuity, qui, dé qui, qui a montré ils ont réussi à, à, à, à produire 5 grammes d'oxygène à partir du dioxyde de carbone euh, sur, euh, présent dans, dans l'atmosphère martienne. 5 grammes, ça paraît relativement peu, mais c'est la première fois qu'on peut montrer qu'on peut, peut produire euh, un gaz respirable et surtout l'oxygène peut aussi être utilisé pour produire le carburant de retour sur Terre. Donc, ça veut dire que si on fait des missions, si fait des missions martiennes habitées, ces missions n'auront pas besoin d'emmener de, de, de, l'oxygène pour que les astronautes respirent ainsi que le carburant pour le retour. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup plus de marge maintenant pour emmener euh, des, des choses pour améliorer le confort ou les chances de survie sur place. Euh, voilà pour la mission du point de vue général. Et euh, ensuite, donc, la, la, la, la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la démonstration technologique d'ingénierie. Donc ça s'appelle démonstration technologique parce qu'on ne savait pas il y a encore un mois, euh, d'ailleurs c'est même tout juste un mois, aujourd'hui 19 mai, 19 avril, c'était le premier vol d'hélicoptère, mais avant ça on n'était pas bien sûr que c'était vraiment possible de faire voler un hélicoptère de façon contrôlée sur, sur Mars. Donc c'était le, le premier but de cette, de, cette, de cette mission de démonstration, était de, de prouver que c'était possible. Et ensuite, deux, euh, si c'est possible, d'essayer de collecter le plus de données d'ingénierie possible pour apprendre à, à construire des modèles et com apprendre comment, comment se comporte l'atmosphère de Mars, comment est-ce qu'elle interagit avec un véhicule de type hélicoptère pour qu'on puisse améliorer les futurs véhicules. Ingenuity c'est le premier il est relativement petit euh, il est conçu avec euh, plein de marge pour, euh, pour, euh, pour pouvoir euh, prendre en compte toutes ces choses qu'on qu ne sait pas encore sur l'atmosphère la, sur, sur de Mars euh, mais mais les prochains on l'espère pourront être beaucoup plus performants. donc la mission de départ c'était une mission de 30 jours euh, qui du coup se terminait je crois hier ou avant-hier euh, on va voir du coup donc euh, ça continue alors, le cratère G0, c'est là où on a atterri le 18 février. Euh, donc on a atterri avec le rover Perseverance sur une zone qui a été ensuite appelée Octavia Butler, euh, qui était une romancière de science-fiction américaine. Euh, donc on a atterri juste sous la flèche jaune ici. Donc vous voyez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on se trouve euh, juste en dessous d'un endroit qui correspond à un ancien lit de rivière. Donc on voit le lit de la rivière ici euh, et la zone du delta euh, où la rivière venait déposer ses, ses sédiments, on pense. Et donc le, le rover va essayer de remonter en fait toute la zone là, alors soit par le côté là, soit par soit par le côté nord ici, et essayer de remonter ce lit de rivière où on pense que bah, c'est des conditions idéales de vie hein, pour, pour on pense qu'il y a il y a plusieurs milliards d'années. Donc ça c'est pour la mission du rover. Un était du coup accroché lui sous le sous le rover pour l'atterrissage et euh, la la première phase qu'on a atterri, c'était de déterminer dans quelle zone est-ce qu'on pouvait faire voler l'hélicoptère. On n'était on pas forcément conçu pour voler n'importe où. Euh, notamment, il faut qu'il soit un terrain relativement plat. Le but, c'est pas de démontrer qu'on qu a un qu hélicoptère qui peut voler dans des conditions difficiles pour l'instant. C'est juste de démontrer que l'atterrissage, vol stable et l'atterrissage et, et, et, et, et, et, et sont possibles. Euh, et je trouve qu'on a été relativement chanceux parce que là, on, a, on, a, on, a, on a établi une zone de 100 mètres euh, directement près du point où on avait atterri qui, qui remplissait toutes les conditions requises. En termes d'être relativement plate, sans obstacle, pour pouvoir faire tenter les premiers vols. C'est ce qu'ils ont appelé la, la zone d'essai des frères Wright. C'était du coup les, les premiers pilotes d'avions motorisés sur Terre en 1903, si je ne me trompe pas. Euh, donc juste à côté. Euh, donc, quel est le, quels sont les, les challenges associés à faire décoller un, un, un, un hélicoptère sur Mars Ce peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Le, le premier challenge, c'est que l'atmosphère de Mars ne correspond qu'à 1% de la densité de l'atmosphère terrestre. Alors, pourquoi c'est un problème C'est parce que la, la force dite de portance qu'on utilise pour faire décoller l'hélicoptère, donc cette force verticale vers le haut, euh, elle est proportionnelle à la à l densité de l'atmosphère. Donc, quand on dit que l'atmosphère martienne correspond à 1% de celle de Mars, ça veut dire que la force qu'on peut générer avec un hélicoptère équivalent va aussi correspondre à 1% de la force là. Alors, ça serait pas un problème sur, euh, sur d'autres mondes où la gravité pourrait être, pourrait être aussi être, être, être réduite. Par exemple, sur un, sur un astéroïde, il y a une gravité qui correspond elle aussi à moins d'un% de, de la gravité terrestre, voire même encore beaucoup moins à ça. Mais sur Mars, la gravité reste quand même, malgré tout, relativement importante. C'est un tiers de la gravité terrestre. Ça veut dire que la force qui nous tire vers le bas, même si elle est un peu réduite par rapport à la Terre, elle est, elle est, elle est, elle est toujours relativement importante. Alors que la force qui nous fait nous propulser vers le haut pour l'hélicoptère, elle est réduite de façon drastique. Donc ça c'est le, le challenge pur du côté de l'hélicoptère sur l'aspect aérodynamique. Ensuite, il y a des aspects associés au fait que ce n'est pas une mission qui se passe juste dans une chambre à vide ici sur Terre, comme on, comme on a pu faire pendant le test. Il faut que ça se passe sur Mars. Donc en ce moment, c'est des chiffres qui datent d'il y a un mois. C'était à 180 millions de kilomètres de miles de la Terre, donc 250 millions de kilomètres. Ça correspondait à 15 minutes de communication dans un sens, donc ça veut dire 30 minutes aller-retour. Donc tout doit se passer de façon autonome un véhicule qui doit survivre dans les conditions ambiantes de mars où la température euh, descend à moins 90 degrés dans les conditions actuelles. Et ensuite, si ce n'était pas assez, il faut aussi qu'on le mette dans une fusée, que ça, réduise, que ça résiste à, à, à l'environnement vibratoire, aux accélérations euh, dans la fusée. Dans l'espace, l'électronique va, ne va pas être protégée par la magnétosphère et l'atmosphère terrestre, donc il faut qu'on soit sûr qu'on qu n'ait pas des, des, des, des radiations qui viennent changer le, le, le software qui est inscrit sur les disques. Et ensuite, la phase de rentrée de l'atmosphère martienne qu'on appelle EDL pour entrée, descente et landing, atterrissage du coup en anglais. Euh, donc, on a, on a pas mal de challenges avant, avant même que l'hélicoptère puisse, puisse arriver sur Mars. Donc, le véhicule du coup euh, a été conçu pour, pour répondre à ça, donc c'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est un véhicule de 1 kg. Euh, la direction, la, la longueur des pales, c'est à peu près 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 21, je crois, de bord à bord. Il a été conçu, alors les les spécifications initiales, c'était pour des vols à 5 mètres de hauteur jusqu'à 300 mètres et d'une durée de 90 secondes maximum, donc 1 minute 30. Euh, on voit que maintenant, si vous avez suivi un peu les, les 5 vols qui ont eu lieu, on, on, a, on a déjà réussi à, à dépasser ces spécifications initiales. Il y en a un vol qui a fait 1 minute 57 euh, et on se rapproche euh, des 300 mètres. On est, on est monté à 266 mètres, je crois. Euh, donc on, on tente de, de pousser un peu maintenant dans la direction là, maintenant qu'on a quelques vols sous la sous la ceinture et qu'on commence à comprendre comment un véhicule se comporte. Euh, c'est un véhicule qui est entièrement autonome, euh, qui se recharge du coup à l'aide d'un panneau solaire qui se trouve ici en haut et qui recharge des éléments de batterie qui sont en fait dans, dans le fuselage. Donc ça c'est une vue éclatée de, de ce qui se passe sous la couche de millard que vous avez ici. Donc on voit des batteries à lithium polymère comme ce que vous avez dans votre dans téléphone portable. Euh, il, il y a six batteries ici qui sont les, les, les éléments cylindriques orange que vous voyez sous les cartes d'avionique les cartes d'Avionic c'est le terme technique pour dire ordinateur de bord euh, la même chose l'ordinateur le, le, on va dire au niveau euh, c'est une, euh, une carte qui correspond à ce que vous aviez dans les, dans les téléphones il y a à peu près 3-4 ans donc c'est à peu près du niveau d'un Galaxy S, S5 pour donner une comparaison euh, mais euh, ouais, tout, tout ça pour dire que l'écran que vous avez sur un c'est, euh, enfin, vous avez quelque chose de meilleur maintenant dans votre téléphone portable donc dans votre poche euh, il y a rien vraiment d'extraordinaire à ce qu'ils vole là-dedans c'est extraordinaire, par contre, par rapport euh, aux autres vols spatiaux, euh, comme on le disait tout à l'heure avec, euh, avec Stéphane, je crois, dans, les, dans le rover, l'ordinateur le, le, qui, euh, qui est à bord du rover, lui, c'est un PowerPC qui date de 98. Pourquoi est-ce qu'il est aussi vieux euh, Ce n'est pas parce qu'on ne cherche pas à mettre des bâtons dans les roues, c'est parce que le, le rover a une, a une mission scientifique beaucoup plus importante. Donc, la, la, la tolérance qu'on s'est mise sur les probabilités d'échec ou de bug de, de, de, de, de l'ordinateur est beaucoup plus... Euh, restreinte sur le rover que l'hélicoptère et donc il faut, voler avec, avec, il faut avoir sur le rover des ordinateurs qui sont qualifiés pour être résistants aux radiations et euh, tout ce processus de, de, de qualification prend du temps. Euh, ça n'a pas, pas été le cas chez Arginity, on a, on, a, on a accepté de prendre plus de risques parce que c'était une mission euh, de démonstration donc euh, quelque chose d'un peu moins critique euh, mais du coup ça a aussi permis d'avoir des ordinateurs plus récents et, et plus performants. Maintenant, je peux montrer les étapes sur comment est-ce qu'on est arrivé à ce véhicule. Euh, donc ça, c'est une vidéo prise dans la chambre à vide du JPL. Euh, donc c'est une chambre de 8 mètres euh, de diamètre. On peut descendre la, la pression euh, et, la, et la densité de l'air à peu près, donc euh, pour, pour, pour recréer les conditions du vide spatial. Donc c'est là qu'ont été testées tout, toutes, les, toutes les missions qui vont dans le, dans le système solaire. Galileo, Cassini, tous les rovers sont passés par là. Au final, pour cette chambre-là, euh, le devoir simuler les conditions martiennes c'est presque trop facile parce qu'il faut, faut laisser quand même 1% d'air donc euh, ils, ils sont très loin des conditions de, de vide que peuvent qu avoir besoin les autres missions. et ce qu'on voit ici c'est que dans les... donc ça c'était en 2014 euh, en 2014 on a, on, on a, on a pu montrer qu'il était bien possible de générer cette force verticale vers le haut pour décoller euh, même, même sur Terre où la gravité est trois fois plus forte que sur Mars euh, c'était bien possible par contre, euh, ce qu'on s'est aussi rendu compte, comme vous voyez, c'est que la, la personne qui, qui tente de piloter ce drone euh, a beaucoup de mal. Euh, il, a, il reste en vol que quelques secondes et puis à la fin, il finit par se cracher. Euh, pourquoi Parce que la dynamique des pales est totalement différente. Les pales ont, ont des modes de vibration sur elles-mêmes. Ces vibrations sont naturellement amorties euh, par l'air sur Terre parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'air. Mais, mais, mais ces phénomènes d'amortissement sur, sur Mars se produit de façon beaucoup plus ténue. Et donc ça veut dire qu'il y a en fait des, des modes de vibration qui changent complètement la façon dont les pales se comportent. En fait, il faut, faut quasiment imaginer qu'essayer si de piloter l'hélicoptère euh, sur Mars, ça correspond, enfin il faut décaler toutes les commandes de 90 degrés. Donc par exemple, si vous voulez aller tout droit, bon, en il fait, faut tourner à gauche. Si vous voulez aller à gauche, il faut, faut, faut, faut en fait partir en arrière. Il y a un phénomène de, de délai qui se passe sur le rotor euh, qui, est, qui est difficile à prédire et à contrôler. Donc ça maintenant, si je repasse, si j'avance de deux ans, euh, donc, ça, c'est un vol euh, mi-mai 2016. Donc, c'est le temps que ça nous a pris pour mettre en place le système. Euh, D'abord, de construire un, un prototype de véhicule avec, avec des pales en fibre de carbone que vous voyez qui sont beaucoup plus épaisses pour justement tenter de limiter ces modes de vibration et essayer que, la, que les pales bougent le moins possible. Euh, et aussi, maintenant, c'est un vol qui, qui se passe de façon autonome. Donc, on a un système de contrôle qui, euh, qui, euh, qui connaît la dynamique TEPAL et qui tente du coup de, de prendre en compte le fait que quand on veut, quand on veut, quand on veut tourner à gauche il faut, en fait, faut en fait envoyer une commande pour aller en arrière et donc des choses qui seraient très difficiles à faire pour un, pour un pilote humain peuvent être modélisées pour un, pour un pilote logiciel et donc on voit qu'en fait en deux ans on arrive maintenant à avoir des vols stabilisés euh, dans les conditions martiennes euh, dans, la, dans, dans la chambre à vide du coup du GPL ici mais ça a pris, ça a pris deux ans alors euh, maintenant un, un peu un zoom sur la partie, alors moi dans, dans Ingenity je travaillais spécifiquement sur, donc sur, sur ce système de pilotage automatique et plus, pré plus précisément sur le système dit de navigation, donc au final c'est ce qui informe le, le, le, le pilote euh, logiciel d'où on se trouve par rapport à la surface une fois qu'on se trouve on peut, décider de, de, de, on, on peut décider de là où on veut aller. Alors sur Terre cette fonction de navigation, savoir où on se trouve, c'est quelque chose qu'on ferait avec, avec, avec un système GPS euh, qui n'existe pas sur Mars, donc on a dû trouver des solutions alternatives et donc c'est euh, un, une solution à base, de, à, à base de capteurs qui sont à bord euh, de l'hélicoptère d'Ingenity et notamment trois capteurs. Donc le, le premier c'est une, une caméra noir et blanc euh, qui est le petit anneau que vous voyez ici, qui, qui fournit des images noir et blanc. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle un, un, un laser altimètre. Donc, vous voyez euh, l'émetteur du laser ici et le récepteur ici. Il permet de dire à quelle distance on se trouve euh, de la surface. Et le troisième, c'est des, des, des capteurs euh, de, euh, gyroscopiques et accéléromètres. Donc, ça, c'est des termes techniques, mais si je tente de faire une analogie avec, euh, avec, avec l'être humain, donc. La caméra qu'on a, ça correspond à voler avec un seul œil, pas les deux yeux, on n'a pas de 3D, juste un seul. Le laser altimètre, ça correspond à tenir une règle pour savoir à, à, à quelle distance on se trouve par rapport à la scène. Et ces capteurs avec le nom un peu bizarre, gyroscope, accéléromètre, ça correspond à l'oreille interne. Euh, donc en gros, c'est ce qui nous permet de déterminer dans qu quelle direction se trouve la gravite, le, le, le vecteur gravité par rapport, euh, par rapport à l'hélicoptère. Donc quelle est notre orientation par rapport à la verticale et ça nous permet aussi de prédire le mouvement sur un horizon de une ou deux secondes euh, donc pour des, pour, pour, pour, pour des temps relativement courts et donc c'est ces trois systèmes euh, ensemble donc le, avec, avec l'œil de la caméra on, on, est capable, on est capable de déterminer dans quelle direction l'hélicoptère est en train de se déplacer on peut déterminer la, la, la direction mais pas la magnitude c'est à dire on ne peut pas déterminer si c'est euh, un mètre ou deux mètres par seconde sur la gauche par exemple on, on peut juste savoir que c'est sur la gauche c'est le... le l'équivalent de la règle avec l'altimètre nous permet de déterminer quelle est le, euh, la magnitude de cette vitesse donc en gros la caméra nous dit on se déplace vers la gauche, la règle altimètre nous dit on se déplace vers la gauche mais à 2 mètres par seconde et l'oreille le, interne, les capteurs inertiels nous permettent de nous dire quelle est l'orientation par, euh, par rapport à la gravité locale. Alors ça plus en, encore plus en détail sur ce que voit la caméra donc euh, quand je dis au final que on peut apprendre par la caméra dans quel sens on se déplace. En fait, c'est un, un résumé de ce qui se passe vraiment à bord, et on voit qu'on extrait en fait. Donc, on a, on a ces images noir et blanc. Donc ça, c'est pas les images de Mars. Hein, c'est des images prises pendant les essais sur Terre. Euh, sur Mars, on n'a pas assez de bandes passante sur la communication retour pour télécharger ces vidéos au complet. On a juste quelques images. Et on voit qu'en fait, on traque ce qu'on appelle des points d'intérêt dans l'image, qui correspondent à des points de, de fort contraste, euh, qui en fait sont statiques par rapport au terrain, euh, et en fait, pouvoir Traquer le mouvement de ces points dans l'image nous permet de comprendre le mouvement d'un d'ingénité en l'air par rapport au terrain. Par exemple, ici on voit que sur une trajectoire relativement horizontale, tous les points semblent, tous les points semblent, se, déplacer, semblent se déplacer dans le même sens. Donc on peut utiliser ça dans l'algorithme d'estimation pour, pour estimer la direction du vecteur vitesse afin de contrôler l'hélicoptère. Donc ça c'est pour... Comment, comment, comment a été conçu le système? Maintenant, on va sur la partie un peu plus fun, donc euh, sur ce qu'on a fait de, depuis, euh, depuis juillet dernier et le lancement euh, depuis Cap Canaveral le, le 30 juillet. Euh, donc, il y a eu une phase, euh, donc d'abord décollage et puis ensuite neuf mois de voyage interplanétaire avant d'arriver sur la phase d'atterrissage du coup le 18, le 18 février dernier. Alors, la phase d'atterrissage, c'est dire qu'il qui dit à peu près. Euh, 7 minutes depuis le premier contact avec l'atmosphère jusqu'à l'arrivée en, en, en surface ici je montre juste la toute dernière phase avec, avec du coup l'arrivée au sol ce que je veux montrer c'est les conditions de poussière qui existent quand l'hélicoptère se fait déposer là, il, faut, il faut bien comprendre que l'hélicoptère se trouve sous le panneau inférieur du rover c'est à dire que là en fait l'hélicoptère est dans un, un nuage de poussière absolument énorme, on ne voit plus rien il y, a des, euh, il y a huit moteurs fusées qui sont accrochés sous le véhicule Skycrane qu'on voit ici. Donc vous voyez les, les huit moteurs là qui sont en train de, de pulser pour ce que, en fait, il, il faut, il, il faut qu'ils puissent supporter une tonne. Donc, il y a une, même si on ne voit pas le jet qui sort de, de ces tuyères de fusée, euh, il y a vraiment des conditions aérodynamiques intenses. C'est au point qu'on qu voit un, un, un caillou voler à un moment sur la vidéo. Euh. Ouais je crois que ce morceau là ici. Donc ça, ça en fait c'est des cailloux qui étaient sur le sol de Mars qui se font en fait littéralement envoler. Euh, donc c'est des, des conditions intenses et l'hélicoptère lui est, est, pire, est presque au pire endroit sous le rover euh, à, à, à 20 cm du sol. Et on espère qu'il survit. Alors s'il si survit c'est grâce à, ce, à cette coque en, en, en, en fibre de carbone que vous voyez ici, euh, qui du coup protégeait l'hélicoptère dans ces conditions là. Euh, on voit qu'il y a quand même toujours des, des failles ici par lesquelles la, la poussière a pu passer euh, du coup il y a de la poussière qui s'est infiltrée et qu'on a retrouvée ensuite sur les, sur les panneaux solaires donc là je vais vous montrer donc, le, la séquence de déploiement donc une fois que le rover a atterri, on déploie euh, la coque de protection on retire le système euh, d'attache euh, sur, le, panneau sur la, le, le, le côté inférieur du rotor donc l'hélicoptère est accroché en haut et en bas euh, de l'axe du rotor donc, première étape est de décrocher la partie inférieure. Ensuite, on, on a l'hélicoptère à 45 degrés, qui permet de déployer euh, deux des, des pieds de l'hélicoptère. Ensuite, on a, on a un moteur qui permet de finir la rotation et d'emmener l'hélicoptère dans la direction verticale. Donc, être sûr que l'axe du rotor se trouve à 90 degrés par rapport au sol. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut déployer euh, les deux dernières jambes, que l'hélicoptère soit prêt à atterrir et ensuite retacher, euh, détacher la, la dernière attache le, au-dessus au du panneau solaire pour que l'hélicoptère soit, soit au sol donc ça c'était les, les, les images haute résolution euh, pendant les tests sur Terre la même chose sur Mars, donc euh, le, la coque en fil fait de carbone qui se, fait, euh, qui se fait lâcher donc tout ça a eu lieu début avril euh, ensuite le, le premier, la première partie du déploiement et, le, et, les, et les deux premières jambes qui sont déployées euh, l'établissement, la, la, la mise à la verticale, déploiement des deuxièmes jambes et ensuite, donc ça, tout, tout ça début avril, euh, la première photo de l'hélicoptère. Du coup, une fois que le rover s'est rétracté, vous voyez les, les, les traces de roues du rover ici. Euh, donc cette photo, elle, elle paraît toute bénigne, euh, mais le moment où elle a été, où elle a été prise, c'était le, le premier moment critique pour Ingenuity, C'était la première fois que l'hélicoptère dépendait seulement de lui-même pour euh, obtenir son énergie et pour pouvoir recharger les batteries. Euh, donc euh, s'il n'avait pas été capable de faire ça, comme on discutait tout à l'heure, euh, aurait, on aurait probablement été mort en 24 ou 25 heures parce que la plupart de l'énergie qui est stockée dans les batteries n'est pas, pas dédiée pour le vol lui-même mais elle est dédiée pour survivre les conditions de température à la surface, à savoir qu'on est donc à, à moins 90, alors jusqu'avant 90 on a, on a mesuré moins 83 Celsius pour l'instant, l'électronique elle est, est seulement conçue pour être près des conditions terrestres. Donc, en gros, on, on, on, est, on cherche à être vers moins 10, moins 15 degrés. Quoi. Donc, il faut qu'on qu maintienne l'intérieur du fuselage à une température décente pour pouvoir fonctionner. Euh, donc, donc, ces photos, malgré tout, il y avait, il y avait, il y avait pas mal d'analyses qui ont été faites derrière pour pouvoir vérifier que l'hélicoptère que pouvait survivre à la surface avant même de pouvoir essayer de, de décoller. Donc, ça, c'est d'autres photos euh, à la surface. Euh, une fois qu'on a été euh, confiants que du coup que, que les véhicules pouvaient survivre la, sur la surface de Mars, c'est là qu'on a commencé à, à se préparer pour la phase de vol. Euh, donc la première étape, c'était de, de débloquer euh, les pales qui, étaient, euh, du coup, euh, qui avaient un, un, un frein en fait qui était mis en place pour, pour empêcher que les pales bougent pendant, euh, pendant toute la phase de voyage de la Terre à Mars. Euh, donc ça c'est une vidéo de la, des premières rotations pour vérifier que le mécanisme a bien survécu euh, au transport. Il y a eu des phases ensuite d'accélération de, des rotors à plus haute vitesse. Alors on, on, on accélérait les rotors, mais sans les incliner. Ça veut dire qu'on n'avait pas de force de portance qui était générée. On voulait juste vérifier que le système fonctionnait. Et c'est pendant la phase-là qu'on a détecté une, une anomalie où quelquefois, quand le, quand, le, quand le logiciel de bord veut transitionner de la phase pré-vol à la phase vol, euh, il y a un des, un, un des compteurs qui est sur un des sous de logiciels euh, qui ne renvoie pas le bon nombre de... Euh, le, qui qui ne renvoie pas le bon compte. Et, euh, et on s'est rendu compte que ça, que, que, que ça, que ça pouvait euh, bloquer le passage en mode vol. C'est purement un bug. Il n'y a, a, a, a pas de souci avec, euh, avec l'électronique de bord. Euh, C'est quelque chose qu'on n'avait pas détecté sur Terre. Euh, C'est probablement une, un, un léger paramètre qui a changé sur Mars euh, qui, qui implique ça. Et donc maintenant, on a, on a toujours un risque y a à peu près dans 20% des cas que cette transition en mode, en mode vol ne se fasse pas. Euh, on a. Un, un fixe logiciel qui a été fait, euh, qu peut, qui est envoyé sur Mars sur le rover. On ne l'a pas encore poussé sur l'hélicoptère parce qu'à ce, à ce, ce moment précis, euh, le, le, le, le logiciel de bord n'a pas changé depuis deux ans, depuis des derniers tests sur Terre. Donc tenter d'envoyer de, une, une, une mise à jour pour résoudre un problème qui au final n'est pas critique, c'est aussi prendre le risque qu'on introduise d'autres erreurs sur deux parties du système qui pour l'instant fonctionnent bien. Ouais, donc une fois qu'on a, qu a, qu a résolu du coup ce problème, on était, était paré pour les premiers vols. Euh, donc ça c'est le vol qui a eu lieu donc il y a un mois exactement, le 19 avril. Euh, c'était je crois vers midi de journée en, en France, c'était le matin ici euh, en Californie. Et euh, donc un, un premier vol euh, au final très simple, hein, c'était euh, uniquement décollage à 3 mètres de haut. Ensuite on reste dans la même position, on fait une rotation de 90 degrés dans un sens, qu'on voit ici, et ensuite atterrissage. Alors, ça paraît très simple, et la, et la, et la raison pour laquelle on s'est réduit à ça, c'est parce que euh, quand, on a, quand on a fait des essais dans la chambre à vide du JPL, donc les, les seules conditions qu'on a pu tester sur Mars, cette chambre à vide ne fait que 8 mètres de large, et avec le problème de recirculation de l'air qui est entraîné par les pales, en fait, on, est, on, on peut seulement avoir des conditions réalistiques, d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 50, au centre de la chambre à vide. Si on, si on, si on avait cherché à se déplacer latéralement, on aurait mis l'hélicoptère dans des conditions de recirculation de flot qui n'auraient pas été réalistiques et, et, et potentiellement dangereuses. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, sur Terre, on avait seulement testé en fait des, des, des trajectoires verticales. Donc c'est en fait extrêmement logique que les premiers vols qu'on est à faire, qu'on qu qu a essayé de faire sur Mars, étaient en fait dans les conditions qu'on avait, qu avait, qu avait, qu avait, qu avait pu expérimenter sur Terre, juste pour vérifier que tous les, tous les modèles se comportaient de façon prévue et qu'on n'était pas en train de tomber sur les, sur les, sur les incertitudes liées au fait qu'on n'avait jamais testé en fait des des modes de trajectoire horizontaux. Donc une autre photo de l'hélicoptère à bord. C'est une photo prise par la caméra de navigation, une des premières qui a été, qui a été renvoyée avec une, une ombre je trouve, qui est assez esthétique cette image. Elle est assez jolie je trouve. Une note peut-être vite fait, c'est que les pales tournent à 40, 40 rotations par seconde donc c'est extrêmement rapide. Il y a beaucoup de gens sur Twitter qui se sont étonnés du fait qu'on ne voit pas euh, de phénomène de flou sur ces images. Euh, Donc, potentiellement c'était une théorie du complot, l'hélicoptère en fait n'avait pas volé, on avait fait du Photoshop sur le NASA. Euh, bon malheureusement ce n'est pas vrai. Euh, il se trouve que la caméra de navigation a un temps d'exposition de, de 100 microsecondes sur cette photo. Donc on a fait le calcul dans 100 microsecondes avec, avec la rotation euh, des pales à 40 degrés par seconde, ça veut dire que le, le bord des pales devrait bouger d'à peu près 2 cm. En fait on voit que sur une, sur une pale qui fait 60 cm ici, plus on s'éloigne du, du centre des pales, euh, plus il y a un phénomène de flou qui apparaît là. Et en fait, on voit que le, si, on, si on dimensionne ce flou ici, ça correspond à peu près à 2 cm. Euh, donc en fait, il n'y a rien d'anomal sur la photo, c'est juste une photo prise sur une autre planète dans des conditions un, un peu différentes. Euh, et il faut un peu, du coup, des fois, chercher à, à, à expliquer plus en détail. Euh, et sur l'image de l'autre caméra, nous prise avec la caméra couleur, qui elle, avec un, un en temps d'exposition plus long. On voit que dans ce, sur cette image-là, on, on a bien du coup les pales qui sont floutées, comme attendu et, et comme on voit en général sur, euh, sur Terre. Je, je sais pas donc ça c'était une image, du, une vidéo du troisième vol où on a commencé à faire des, des translations horizontales. Euh, donc là, donc pareil, ces vols paraissent toujours simples, mais euh, on n'avait jamais avant ce vol-là tenter de faire des vols horizontaux avec Ingenuity. Donc là on était purement en train d'apprendre, on avait juste nos modèles théoriques et nos simulations, mais on n'avait jamais pu les valider dans les conditions martiennes. Et donc ça c'est vraiment la phase là où on est en train de… toutes les données qu'on collecte pendant ces vols vont nous être utiles pour pouvoir maintenant raffiner ces modèles de calcul avec des conditions du coup, martiennes et du coup avoir des meilleures performances pour les prochains hélicoptères. Je pense qu'on va revenir… Alors, je y freiner, y bon, ensuite, j'ai passé un peu plus vite, que je vous laisse un peu de temps pour les, pour les questions. Euh, j'en et... profite, excusez-moi, Jeff, pour en poser une là qui est, qui est posée, parce que ça, ça, ça peut donner du sens, on ne pas tout ça. Y a-t-il du vent sur Mars pour bien comprendre hein, comment ça Oui, se passe. Y, a du, y a du vent, euh, donc euh, sur G0, les conditions. Donc, en fait, il faut distinguer le vent moyen des rafales. Euh, donc le vent moyen, c'est à peu près, euh, c'est du vent qu'on va estimer être constant pendant la durée du vol et cette, cette composante-là ça peut monter jusqu'à euh, 9 mètres par seconde euh, donc je crois que ça correspond à 30 à l'heure à peu près, 30 km à l'heure et les rafales, elles, donc la, la partie dynamique qui peut changer pendant le vol euh, c'est 3,5 mètres par seconde euh, donc à peu près 10 km heure euh, qui, qui peut varier pendant le vol. Après il, il faut bien mesurer que le Puisque la densité de Mars est extrêmement faible, euh, l'effet de ces est aussi extrêmement euh, négligeable. Par exemple, euh, si les, si les, quand, les, quand les pales ne tournent pas, euh, l'accélération liée à ce vent relatif, ça correspond à peu près euh, à l'effet du poids d'une plume sur le fuselage. Quoi, parce que euh, l'atmosphère est si, est si peu dense. Je ne sais pas si ça répond à la question. du coup. Merci, je, je pense. Grateful pourra nous dire si ça répond à, à sa question. <rire> Et euh, du coup, juste pour finir avant la question, juste montrer du coup ce qu'on a fait Donc sur le, le dernier vol, le vol numéro 5. Euh, au lieu de retourner euh, au, au point de décollage qu'on a fait sur tous les autres, on a du coup, euh, on a fait un saut de puce. Donc on, on a en fait euh, inauguré un, un, un nouveau site d'atterrissage qui avait été reconnu avant. On a, on a pris des images pendant le vol numéro 4 pour pouvoir repérer un peu le terrain, faire des modèles en 3D et puis voir quel point, quel point du terrain était, était sûr pour atterrir et on, on s'est du coup déplacé d'une centaine de mètres euh, sur la surface de Mars, donc c'est le, le deuxième site d'atterrissage de l'hélicoptère. Ce qui montrait qu'on qu n'est qu pas condamné de rester au même point de décollage et d'atterrissage euh, pour l'hélicoptère. Voilà, et ensuite j'ai passé ça, c'était des, des slides sur les projets de recherche à suivre pour les, pour les prochains. Euh, mais sinon je pense que c'est plus intéressant de laisser du, du temps pour les, pour les questions. N'hésitez pas à poser des questions de par écrit si vous en avez. Peut-être une question, c'est Stéphane, là, sur, tu disais, Jeff, que tu espérais euh, tenir un mois, ou la première mission était d'un mois par rapport à la NASA, et, et maintenant, c'est quoi l'espérance Pendant combien de temps vous pensez pouvoir travailler euh, euh, si la mission là, elle était reprolongée d'un mois, c'est ça et, et comment ça fonctionne justement, ces validations-là Oui, alors pour le coup, ce n'est pas une prolongation de mission. Ils ont, donc, ils, ont, ils ont dit que la mission de démonstration technologique était ouais, complétée et du coup réussie. Et maintenant, ils ont donné une nouvelle mission qui s'appelle démonstration opérationnelle. Donc ça veut dire que maintenant, la NASA considère que le véhicule fonctionne, qu'on peut faire voler des, des hélicoptères sur Mars. Maintenant, ils il veulent il comprendre. Comment est-ce que ça peut opérer en parallèle d'un rover Est-ce que les deux peuvent collaborer et du coup améliorer le retour mutuel euh, des deux véhicules euh, donc, la façon dont, euh, les, dont, dont ça se fait, c'est qu'on a, a, a du coup 30 jours de plus au moins, euh, peut-être peut plus que ça après, où euh, on va du coup essayer d'aller repérer en amont euh, les endroits où le, où le rover pourrait se déplacer, du coup fournir des cartes pour que le rover puisse, puisse se déplacer plus vite et, et, et éviter des zones qui pourraient être potentiellement dangereuses euh, avec des risques d'ensablement ou des obstacles. Et ensuite, aller repérer des zones qui pourraient être potentiellement intéressantes comme objectif scientifique. Uh, dire que pour l'instant, les gens qui pilotent le rover peuvent utiliser des, des, des télescopes de bord pour savoir en gros essayer de zoomer sur les zones qui peuvent être intéressantes pour faire un prélèvement. L'hélicoptère pourrait permettre d'avoir des images haute résolution, uh, 100, 30 fois plus résolues que, que ce qu'on peut avoir par rapport aux images en orbite, avant de passer plusieurs jours uh, à, à, à déplacer le rover pour arriver sur la zone. Et ensuite, uh, l'aspect sur à quel point. Combien de temps l'hélicoptère pourrait durer On pense que si la NASA continuait de nous prolonger euh, indéfiniment, à un moment on atteindrait un, un point limite physique au début de l'hiver martien, euh, donc dans un peu moins d'un an terrestre, juste parce que les conditions de température deviendraient, euh, deviendraient trop basses. Euh, le, le système thermique n'a pas été conçu pour résister à l'hiver martien. Ça serait possible sur les prochains hélicos, mais pas, pas pour celui-là. Pardon, j'enchaîne sur la question suivante. Pensez-vous réitérer une mission avec un hélicoptère peut-être plus performant Demande PM. Oui complètement, euh, alors on, est, on tente, le JPL est vraiment dans l'optique d'essayer de potentiellement répéter ce qui s'est passé avec les rovers où en 96 là, il y avait le robot sojourneur qui faisait jusque quelques kilos qui avait, qu avait été déposé par la mission Bassfinder qui avait une durée de, de, de 90 jours et puis ensuite bah, du coup ça a bien marché. Huit ans plus tard il y a eu les rovers Spirit Opportunity qui eux faisaient plusieurs centaines de kilos, qui ont été envoyés, qui ont vécu jusqu'à 14 ans là, sur le de Mars. Et puis encore huit ans plus tard, les rovers Curiosity et maintenant Perseverance qui eux font la taille d'une voiture. Euh, donc on, on a un peu sur la même, sur la même, sur la même trajectoire, on l'espère, pour les hélicoptères où on a un, un véhicule Ingenuity qui faisait 1,20 mètre de large. Et là, un véhicule euh, qu'on appelle pour l'instant le Martian hélicoptère, c'est à l'échelle. Hein, donc là, il faut savoir que le, la taille d'un la, la, la rotor sur ce véhicule, qui en a, qui en a 6, c'est la même taille que le rotor là. Donc c'est un véhicule qui fait 3,60 m de large, euh, donc qui est pour le coup, plus, enfin, aussi long qu'une voiture, euh, qui reste toujours très léger, il fait 30 kg, 30 kg, euh, donc c'est toujours 15 fois plus qu'un Genity, mais ça reste relativement léger pour quelque chose qui fait 30 mètres de large, pardon, 3, 3 60 mètres 60 de large. Et il peut, il peut, il peut porter jusqu'à 5 kg d'instruments. Alors c'est beaucoup moins que les, que, que les rovers, mais par contre c'est des, des instruments qu'on peut porter sur des distances beaucoup plus grandes, Uh, ce véhicule peut parcourir jusqu'à 10 km par jour, uh, donc 10 km ça a pris deux ans pour que pour Quesiti fasse ça, uh, là ça nous prend deux jours. Et surtout on peut les emmener aussi sur les zones qui étaient inaccessibles avant, uh, on de parle, parler du sommet des rochers, d'aller sur les, sur les pentes des cratères, les, euh, sur les phases de falaises, tous ces endroits où on a vu des choses intéressantes depuis l'orbite mais on peut pour l'instant pas prendre de mesures locales avec, euh, avec les rovers. Okay, merci de ta réponse. Euh, deux questions que je, vais, que je vais rassembler qui touchent un petit peu à l'énergie. Alors, ce ne sont pas les mêmes, mais tu, tu me diras comment tu peux répondre à ça. Les, les accus sont-ils, alors pardon, je ne suis pas expert, des lipo ou des li-on Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est est-ce que des engins à voilure fixe sont à l'étude dans les prochaines missions sur Mars alors pour la première question, c'est des lipo, des batteries lithium polymères qui sont à bord. Euh, et la deuxième question, oui, il y a des engins à voilure fixe qui sont étudiés. Euh, ça a même été, les premiers concepts de véhicules aériens martiens étaient pour les avions. Euh, et notamment le véhicule, un projet Ares, qui était, euh, a été poussé par un descendant de la NASA euh, et qui a quasiment été sélectionné pour une mission Discovery en 2004. Euh, au final, on pense que ça n'a pas été sélectionné parce que le problème des avions, c'est qu'il faut en fait il faut avoir une piste d'atterrissage et de décollage relativement longue. Enfin, en fait, pour, pour, pour que le, il faut que les véhicules accélèrent pour générer de la portance. Donc, ça veut dire que il faudrait en fait qu'à chaque fois que l'avion atterrisse qu'on puisse garantir que le véhicule ne va pas s'ensabler pas sur, sur, sur, sur, sur la longueur de la piste d'atterrissage. Donc, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'un hélicoptère où on, on sait que si on a un zone qui, une zone qui est juste aussi large que la, que la taille des rotors et euh, que si, si les pieds ne, ne tombe pas sur des cailloux, ce qu'on peut identifier en vol. A priori, l'atterrissage et le décollage peuvent se, se faire de façon sûre. Euh, C'est plus compliqué pour un avion. Euh, les avions, cela dit, si on peut arriver à, à, à résoudre ce problème de décollage et d'atterrissage sur des sites sûrs, permettrait d'être beaucoup plus efficace du point de vue énergétique parce qu'on euh, euh, on, on utilise juste le vent relatif pour générer de la portance, pas besoin de faire tourner des pales à, à une vitesse élevée pour, pour être porté vers le haut. Euh, J'ai là aussi deux autres questions que je euh, que vais regrouper. Euh, une sur le pilotage, euh, ça, ça, ça paraît assez mystérieux. Co comment ça se passe concrètement Et la deuxième question, euh, c'est comment un génétique contrôle mécaniquement son altitude euh, Pas collectif ou autre, comment, comment ça se passe ouais, alors Je vais commencer par la deuxième. Alors, sur. Euh, J'ai une illustration ici. Euh de voir s'il y a une illustration du mécanisme des, des rotors. Okay, peut-être un peu ici. Donc, euh, alors, les drones sur Terre, euh, ils contrôlent donc, leur attitude en faisant varier donc, la, la force de portance euh, qui, en, qui, qui, qui, qui, qui, qui combat les gravité. Euh, c'est la même chose sur Mars, mais alors sur, sur Terre, ce qu'on tente de faire en général, c'est qu'on a des, du moins pour, le, pour les drones euh, relativement simples, les drones de niveau jouet euh, qu'on peut voir, euh, qu'on qu qu qu voit dans le commerce, l'angle des chaque pales est constant, euh, parce que ça permet du coup de faire des pales plus simples à construire. Et on tente de varier la, la, la vitesse de rotation de la palle pour produire plus ou moins de force et se déplacer euh, vers le haut si en fait on a des pales plus vite, ou, ou vers le bas si on génère moins de portance en, en, en diminuant la vitesse de rotation des pales. Sur Ingenuity c'est pas le cas, euh, enfin, on, on pourrait le faire mais le problème c'est qu'à euh, chaque fois qu'on change la vitesse de rotation des pales on change ces modes de vibration dont je parlais qui sont extrêmement durs à contrôler et à caractériser donc au final c'est plus simple pour nous de garder la vitesse des pales euh, constante sur, une, sur, sur les dynamiques qu'on sait caractériser et qu'on connaît et de varier la portance en changeant l'inclinaison de la pale donc c'est euh, un, un, un, un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de collectif sur les rotors et donc en fait il y, y a des moteurs, il euh, y a des euh, des, des moteurs qui sont euh, situés juste à ce niveau-là qui permet de, de, de diriger un, un, un de, de petit piston vers le haut vers le bas et pour varier l'angle collectif. Euh, donc ça c'est sur, sur la directoire. Il y a aussi un, un angle qu'on appelle cyclique qui permet de varier en fait, l'inclinaison de la pâle euh, sur des parties de la rotation pour générer des coupes et des moments pour faire tourner l'hélicoptère de euh, droite à gauche ou de haut en bas, euh, d'avant en arrière. Euh, ensuite on revient sur la première question pour comment fonctionne le logiciel, euh, enfin le, le pilote à bord. Donc c'est entièrement de façon logicielle, euh, donc c'est un logiciel qui fonctionne en temps réel, qui en fait prend les données qui viennent des capteurs pour euh, du coup comprendre où il se trouve par rapport euh, au point de décollage. Donc en fait, littéralement ce qu'un génie voit c'est, il y a un premier logiciel de navigation qui dit tu te trouves à 5 mètres de haut, 2 mètres à gauche. Ensuite, cette donnée est transmise dans un logiciel de guidage qui dit « Ok, tu trouves 2 mètres à gauche, on veut aller 3 mètres à gauche. » Donc, il faut que tu fasses plus 1 mètre vers la, vers, vers, vers la gauche encore pour aller là où tu veux aller. Et ensuite, ces données est à un système au, au, au programme de contrôle qui lui dit bah, « Pour aller encore 1 mètre vers la gauche, il faut que je change l'inclinaison de ce moteur-ci et de celui-là pour générer un moment qui va me faire aller vers la, vers la gauche pendant une demi-seconde et puis ensuite freiner euh, pour, me, pour me stabiliser. » Donc, c'est une série de logiciels à bord qui fait du coup cette... Euh, ce pilotage autonome. Dans, dans la foulée, je prends la question d'Arnaud qui te demande quel type de loi de contrôle est été utilisé sur Ingenuity loi à base de, de PID, d'Algo, euh, d'IA de type reinforcement learning, euh, loi génétique ou autre chose que, comment... Non, c'est du, du, du contrôle PID, euh, donc pour les gens qui ne sont pas experts en contrôle, c'est un des contrôles linéaires les plus simples. C'est celui qu'on apprend, apprend directement après le bac, on fait des écoles d'ingénieurs. Euh, et il y a une tendance dans la façon de concevoir au JPL et même dans le spatial en général à essayer de, de simplifier le plus possible et donc en gros si on peut rendre un système simple, ce qui en général veut dire linéaire dans le, dans le, dans le monde l'ingénieur, ça nous va très bien et là c'est exactement ce qu'on a réussi à faire avec Ingenuity, on, on, on, on a pu revenir sur des lois simples et linéaires pour, pour faire le contrôle. Euh, une question sur le système électronique à la température euh, quelle est le, la proportion de la puissance des batteries répartie euh, entre le vol et le chauffage c'est à dire en fait, en, en fait tu dépenses combien d'énergie pour, pour chauffer le, le, le matériel à peu près 70% pour l'énergie, 10% pour le vol euh, et puis 20% de marge ok Pum, pam, pam. Euh, alors une question de Franck qui que sont les Oula, pardon, ça a sauté. Les 2 plus 2 petits pics verticaux sur les deux pales près du centre du rotor. Alors je pense que c'est une référence à des slides. Ouais, je, non, je, je crois que c'est les deux-là qu'on voit ici, à mon avis. Euh, donc le, le terme anglais, ouais, c'est oui. Chinese, Chinese Weight pour des poids chinois. Euh, je crois que c'est juste des contrepoids. Euh, en gros, juste pour s'assurer que... Le, que le, alors c'est dur à voir sur la photo, mais ils sont dans la direction opposée. En fait, donc la la palle, d'un point de vue aérodynamique, elle, elle est plus étendue dans une direction que l'autre. Donc ça c'est un, un contrepoids qui va dans l'autre sens pour s'assurer qu'il n'y ait pas en fait, d'autres modes mécaniques un peu embêtants qui, qui arrivent. Ouais. Donc, uniquement des contrepoids. Franck, il te demande si, euh, si l'Ulico embarque un système de enfin, un modèle de terrain de carte 3D, euh, ou est-ce qu'il crée lui-même une, une base de carte au fur et à mesure qu'il euh, qu vole Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça Alors non, il n'y a pas de carte embarquée, euh, donc ça veut dire que quand il... Quand l'hélico vole, il peut, enfin, il peut uniquement savoir euh, essayer d'estimer sa, sa position par rapport au point de décollage et essayer de revenir. Il n'y a pas de localisation euh, à bord. En, enfin, il n'est pas en train d'essayer d'estimer sa latitude longitude par rapport à une carte plus globale. Euh, C'est envisagé pour les, pour, pour les hélicos à venir parce que si on veut, si on veut voyager 10 km en, en, sans avoir une erreur de 100 m à la fin, il, il faut qu'on ait, qu ait cette capacité mais ce n'est pas à Born euh, est pas non plus, Il n'est pas non plus en train d'essayer de, de, de générer ses propres cartes, même euh, relatives par rapport au terrain. Euh, C'est un système qu'on appelle d'odométrie, donc il est, il est vraiment juste en train d'essayer d'estimer sa, enfin, sa, sa position, orientation et vitesse par rapport au point de décollage initial, il essaie de revenir par rapport au même point. Les cartes 3D qui sont euh, Utilisés pour la navigation du rover dans la mission de démonstration opérationnelle en cours. C'est des cartes qui sont pour l'instant produites sur Terre une fois, une fois que les données sont renvoyées. Ça, ça veut dire que notre logique, c'est toujours d'aller au, au plus simple et au mieux maîtrisé pour éviter les sources d'erreurs. On comprend bien. Oui, et là, c'est vraiment été enfin, la, la, la, la priorité de, de, de la mission, c'était de montrer qu'on peut faire un vol contrôlé sur Mars. Donc, c'est-à-dire euh, que les priorités sur le, étaient sur le système aérodynamique, de contrôle, et puis ensuite thermique et mécanique. Mais sur le système de navigation, on a vraiment fait le minimum possible. Euh, on sait que sur les, sur les prochains hédicots, on, on, on, on, on entend réfléchir à comment faire de, de, de, de, de, de la détection d'obstacles à bord pour pouvoir aller atterrir sur des zones compliquées sans avoir besoin de retourner, euh, sur, sur, de retourner les, les, les, les données sur Terre avant. Mais pour la mission-là, ce n'était vraiment pas du tout la priorité. Euh, donc, on a essayé de rester au minimum, comme tu disais. Je, je sais que ton temps est limité euh, et que. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, euh, euh, Olivier demande, les missions euh, sont-elles pré-programmées puis déclenchées, déclenchées depuis le JPL Oui, c'est ça. Donc, le, donc le, il y a une salle de contrôle au JPL. Euh, bon, c'est juste euh, plusieurs gens qui mettent dans la même pièce avec des ordinateurs et qui, du coup, écrivent, écrivent la série de commandes. Euh, qui, et pour ce cas-là, ça correspond juste à dire à quelle heure est-ce qu'on veut voler, euh, et quelle trajectoire on veut suivre, et quelles données on veut, on, on veut récupérer depuis l'hélicoptère. Euh, ces données sont envoyées à Ingenuity euh, la dernière fois qu'un orbiteur passe au-dessus de, de, de l'hélicoptère et du rover, donc ça, ça se passe quelques fois par jour, entre, entre, entre une à deux fois. Donc ces données sont envoyées, euh, par depuis la Terre, envoyées par le Deep Space Network et les système de communication interplanétaire euh, managés par la JPL, Envoyé sur les orbiteurs autour de Mars. Quand les orbiteurs passent au-dessus du rover, ils envoient ces données au rover qui ensuite les envoie à l'hélicoptère. Et ensuite, une fois que le vol est fini, l'hélicoptère renvoie ça au rover et le rover attend que l'orbiteur repasse pour envoyer les données qui ensuite iront, iront sur Terre. Donc il y a une boucle de communication complexe aussi entre le. Ça part d'abord sur un réseau qui va jusqu'à Mars, en orbite, puis au rover, puis à l'hélicoptère et ensuite ça revient, ça revient en arrière. Alors, justement, il y a une question. Les images NGNT sont renvoyées au rover puis vers la Terre via un satellite qui tourne autour de Mars. Si, euh, voilà, si Franky a bien compris le système, il demande euh, quelle est la distance maxi entre l'hélico et le rover pour cette transmission de données. Euh, on pense que c'est jusqu'à un kilomètre, étant donné les, les, les conditions de rapport signal à bruit euh, qu'on a pu mesurer maintenant. C'est quelque chose que vous allez tester, éventuellement d'aller plus loin ou, ou pas euh, oui, donc la, le rover pour l'instant, il va passer les deux prochains mois sur une, euh, une campagne scientifique qui s'étend sur une zone de 1,7 km. Euh, donc, euh, a priori, avec 1 km, on peut, on peut quasiment couvrir toute la zone. Euh, mais je pense qu'on verra. Pour l'instant, on n'est pas allé à plus de 260 mètres. Euh, donc, je pense qu'on va essayer de monter petit à petit et puis de voir comment ces conditions de signal évoluent euh, avant de pousser ça. Dans, dans le pire des cas, il faudrait, enfin, si on en est trop loin, et puis du coup, pas les contacts. Faudrait que le rover se rapproche, bon, ce qui est un peu embêtant vu que la mission du rover, c'est pas, pas de supporter Ingenuity. Donc, on tente de rester, de, de, de les embêter le moins possible, voire de les aider. Et du coup, on a, on a vu pas mal de photos d'Ingenuity à partir du rover. Euh, est-ce qu'il y a ou est-ce que vous allez faire des photos du rover à partir d'Ingenuity Oui, alors il y en a une qui a été prise. Euh, elles sont relativement compliquées à prendre. Donc, si vous voyez sur l'image ici, qui était prise par la caméra couleur à bord, au coin en haut à gauche, on voit l'image du rover. Euh, alors il y a une anecdote marrante sur ça, c'est que euh, vous voyez que cette image elle est donc un peu plus grande dans la direction horizontale que verticale. Et alors au début la, la quasi seule raison d'être de cette caméra couleur c'était de prendre cette photo. Euh, et lors d'une de, des, des, des itérations de design euh, sur la fin du concept, il y a eu un problème de, de câblage sur la caméra. On a dû changer un peu comment, le, comment les câbles y arrivaient. C'était juste plus possible de maintenir la caméra dans la configuration euh, du coup verticale. On a, on, on a dû la passer en fait en mode paysage comme c'est ici. Et c'est pour ça que ça rend les choses aussi compliquées de voir le rob, parce que Vous voyez qu en, mode, en mode paysage, on ne peut plus voir en fait l'horizon sur l'image là. Ce n'était pas prévu d'être le cas au début, donc on, on, on pensait que ça être beaucoup plus simple de prendre des images du rover, Il se trouve que c'est compliqué, et sur cette image-là, elle a été possible parce que l'équipe a, en fait, euh, a demandé de prendre la photo au moment où un accélère sur le côté, donc du coup elle est, elle est naturellement inclinée pour aller sur le côté, et il faut bien timer ces, ces conditions-là pour que le rover apparaisse dans le, dans le champ de vue, et encore vous voyez que c'est juste dans le, dans le coin de l'image. Alors, toujours un petit peu dans le même sens. Est-ce que, est que du coup, petite suit le rover et est-ce que vous avez est-ce que vous avez complètement ouvert le domaine de vol d'Ingenuity Alors pour l'instant, on a l'avantage que le rover ne bouge pas trop. Euh, donc les, sur le premier mois, il, il restait en fait, enfin, quand, les, quand les missions commencent, ils sont en train de vérifier tous les systèmes. Euh, donc euh, donc y a, y a, y a, ça passe beaucoup sur les phases statiques. Euh, donc ce n'était pas un souci. Vous voyez sur l'image sur là, on peut voir les traces du rover. Donc on voit qu'il y, qu y a beaucoup d'allers-retours. Euh, qui sont faits sur la première phase pour tester comment le véhicule se déplace, tester, tester le système de bord. Euh, à l'avenir, le rover peut se pourrait se déplacer dé jusqu'à 200 mètres par jour. Euh, donc euh, ça veut dire que c'est pas, imp pas impossible qu'on puisse le suivre, euh, mais il faudrait que, en gros, euh, étant donné qu'on a un kilomètre euh, pour le signal, euh, on pourrait laisser partir le rover pendant cinq jours euh, si c'est si, si, 200 mètres et puis ensuite essayer de le rattraper. Il y a des moments en fait où il ne faut, il, il, il faut pas que le rover soit trop loin pour, qu pour que les puisse puissent toujours recevoir et puis, et puis envoyer les, recevoir la commande et, et, et, et renvoyer les données. Euh, alors, il y a des questions qui se sont posées. Une question sur la, la, la, la question des tests de l'aérodynamique, savoir un peu comment vous, vous faites ça et puis quel est le la part, euh, enfin, le rapport aux essais dans la chambre à vide pour le développement et l'évaluation de l'aérodynamique, les phénomènes aérovibratoires, la chaîne de contrôle, bon, ces, ces enjeux-là de l'aérodynamique, comment, comment est-ce que vous y prenez la, la C'est la part des simulations euh, par rapport aux essais. Est-ce est que vous simulez beaucoup ou est-ce que vous essayez beaucoup C'est beaucoup de simulations, euh, quasiment uniquement ça. Euh, il y a eu en tout, je crois, entre 4, 4 et 5 euh, vol dans la, dans la chambre à vide. Euh, donc sur un projet qui dure 8 ans c'est pas beaucoup euh, parce que bah, ça, coûte, ça coûte cher de l'opérer, c'est aussi compliqué. Euh, donc du coup euh, quand, quand on est prêt pour, pour tenter des conditions dans un vol, c'est en général qu'on la qu qu répété des centaines de fois en simulation, euh, tester, tester, tester toutes les conditions. Euh, donc oui c'est beaucoup de simulation. Euh, le problème de la, de la chambre à vide c'est que celle, qu a, celle, celle auquel on avait accès au JPL était relativement limitée euh, pour pouvoir tester les vols d'hélicoptères. À l'avenir, il est possible qu'on qu aille sur les chambres à vide plus grandes euh, qui sont disponibles dans d'autres centres de la NASA. Euh, mais le problème, c'est qu'il faut, il faut les chambres non seulement grandes, mais sur lesquelles on peut aussi réduire les, les, les, les conditions de densité atmosphérique pour, pour, pour ressembler à Mars. Toujours dans ce fil-là, euh, tu disais que vous n'avez pas pu faire de, de simulation de vol latéral dans les conditions, euh, dans les conditions martiennes. Et du coup, est-ce que vous avez fait des tests en conditions terrestres Puis ensuite. Euh, euh, voilà, transformer les paramètres de telle sorte que ça puisse être validé sur Mars Alors ce aspect purement de contrôle euh, et, et, et aérodynamique il euh, n'y a, a pas eu de test dans les conditions de plus de 30 cm euh, donc c'était vraiment quand on parle de déplacer euh, plus de 300 mètres, on n'avait aucune idée de, de quoi ça allait ressembler au, au delà de, du, du, du, du modèle de base mais qui n'a pas été validé euh, par contre pour les systèmes, pour les systèmes de navigation euh, du coup, donc euh, envoyer tous les capteurs sur un hélicoptère sur Terre, sur différentes conditions de lumière, différentes conditions de terrain. Ça, on avait un système où on avait fait à peu près 80 vols dans différentes conditions de désert sur Terre pour vérifier que quand on accroche tous les capteurs sur un hélicoptère qui peut voler sur Terre, qu'on est bien capable de, de, de, de mesurer le mouvement ce qui donne le retour, le, le, le, le, le feedback nécessaire pour le contrôle ensuite. Deux questions qui suivent, qui sont très différentes. Il n'a rien à voir l'une avec l'autre, mais je te les livre quand même ensemble. Une première au sujet des, de la taille des photographies, de la résolution, euh, taille en mégaoctets d'un fichier, euh, de ce qui est pris par, par un euh, et, et Est-ce qu'il y a différents, différents formats, différentes tailles sur, par exemple, les photos de face oui, Il y a deux caméras. Donc il y a la caméra couleur que vous avez ici, là on est sur un, sur un format HD. Euh c'est un format HD couleur, euh, donc je crois que ça doit, euh, ça doit sûrement monter à euh, 3, 3 mégaoctets si je ne me trompe pas. Et ensuite il euh, y a la caméra noir et blanc euh, qui est au format VGA, donc 640x480, c'est une résolution plus basse et c'est aussi un seul canal, euh, le canal, canal noir et blanc, euh, donc c'est plus facile pour la renvoyer. Euh, mais ce malheureusement pas, la, pas, pas les plus belles images en général. Euh, pourquoi du coup ces deux formats Alors, la, la, la, la caméra de navigation, c'est pour, pour des motivations d'ingénierie pure. Euh, donc, en fait, il nous faut assez de résolution pour pouvoir pour, pour estimer la vitesse correctement, vu que c'est pour ça qu'on utilise la caméra. Et ensuite, pas trop de, pas trop de pixels, parce qu'en fait, plus on en a, plus ça, plus ça coûte du, du, du temps de calcul au processeur pour pouvoir, du coup, donner sa réponse. Donc, c'est un juste équilibre. Et ensuite, la caméra couleur, euh, ça c'est purement pour euh, ben, le retour média et puis pour pouvoir espérer faire de la science. Mais là, il n'y avait, enfin, avait vraiment pas de, pas, pas de but scientifique sur la mission, c'est que du bonus. Euh, donc la, la caméra couleur, c'est quasiment pour le fun. quoi. Et pour le coup, c'est les deux caméras qui étaient fournies avec la puce Qualcomm qui venait au départ. Euh, donc en fait, c'était une décision prise par l'entreprise le, <rire> par, par Qualcomm, pas par le JPL directement. Euh, ben, du coup, les deux questions qui suivent, c'est le Serge et de Paul, peuvent euh, se recouper en partie. Euh, la première, c'est quel est le temps de charge complète de la batterie La deuxième, quel est l'impact de la poussière soulevée lors des collages et amarrissages sur le rendement du panneau solaire et, euh, Je crois savoir que ce n'est pas, pas sans bien tout ça. Oui, alors le, la première, c'est le temps de charge de la batterie, c'est ça Qu Combien de temps on a, ouais, on a besoin de après, après, pour le charge alors, euh, après un vol, euh, on n'a besoin que d'une journée pour, pour revenir euh, aux, aux, aux conditions de charge complètes. Euh, en général, il nous faut plus de temps pour pouvoir euh, récupérer tout, toutes les données et puis du coup prendre les, les décisions pour le vol suivant. Donc, ce n'est pas la batterie qui est en général limitante. Alors, ensuite, la, les, les conditions de charge complète de 0 à 100 euh, ça, j'ai pas le nombre exact. Euh, je ne saurais pas dire à partir du panneau solaire. Euh, donc, je devrais revenir vers vous pour ça. Et euh, mais, je ne ouais, peux pas, pas dire un chiffre qu'est-ce que, que je m'écris pas ouais, mais la, la question c'était globalement quel est l'impact de la poussière soulevée euh, lors des phases de décollage et d'amarrissage euh, euh, voilà sur le panneau solaire mais euh, globalement ça pose beaucoup de problèmes ou pas cette alors euh, on, on pensait que potentiellement ça aurait pu poser des problèmes euh, le, le fait que c'est qu'on ait ce nuage de poussière qui pourrait entraver, euh, qui pourrait se mettre dans le champ de vue de la caméra et du coup nous, nous empêcher de pour pour le pour le système de pilotage. Au final, c'était beaucoup, euh, beaucoup plus simple qu'on l'espérait. Euh, il, enfin, il semble que la caméra de navigation ne voit juste pas la poussière qui est levée par les pales. On, on sait qu'il y a de la poussière qui décolle. On, on, on peut la voir avec, avec des traitements d'image sur les données de prises depuis le rover, mais, mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit depuis la caméra de navigation à bord. Euh, ensuite, euh, l'effet du, du vent généré par les pales sur le panneau solaire qui permet de, de dégager la poussière donc on avait, on avait pas mal de poussière qui avait été accumulée après l'atterrissage où, où j'avais montré l'atterrissage la, sur, sur Mars du rover avait généré beaucoup de poussière à cause des moteurs fusées qui, qui, qui, qui créaient ce nuage donc quand l'hélicoptère a été déployé, il était, les, les panneaux solaires avaient, avaient un rendement moindre à cause de, de l'accumulation de poussière dessus et Ce rendement s'est amélioré après le premier vol et encore plus après le deuxième vol, au point qu'on avait les conditions de propreté parfaite après, après le deuxième vol. Donc, donc il semble que, que, que les hélicoptères s'auto-nettoient naturellement euh, sur Mars. Toute dernière question, parce que je sais que tu dois, tu dois partir. Euh, C'est assez créatif. Serait-il possible de larguer l'hélicoptère d'un ballon à 32 km d'altitude pour avoir des conditions de pression similaires à ce qui se passe sur Mars On sur Terre, bien sûr. Euh, alors je crois que sur Terre il faudrait aller ouais, à 32 km, euh, ça serait possible, euh, le, ça, serait, ça serait aussi beaucoup plus compliqué de, de, de récupérer les, les données pour apprendre ce qui se passe vraiment pendant le vol. Donc c'est pour ça qu'on reste sur les, sur les thématiques de, de chambre à vide, on peut installer tous nos capteurs, on peut, avoir, euh, on peut mettre des câbles pour récupérer toutes les données euh, qui, qui viennent du coup euh, à bord. Euh, mais à, à, ça, ça, ça serait possible a priori, enfin, l'hélicoptère peut voler, voler dans, dans ces conditions-là, donc on pourrait demander au CNES d'envoyer un de ses ballons avec, euh, avec l'anogenity et essayer de les faire décoller là-bas. Euh, il faudrait changer un peu le système de pilotage, parce que du coup, le laser altimètre ne pourrait pas capter à 30 km de haut. Mais a priori, ouais, ça physiquement, ça, ça fera du sens. Euh, ça serait juste plus compliqué. Peut-être pas ah, aussi est compliqué, compliqué que les sur Mars, mais euh, c'est compliqué <rire> à tester, du moins. Merci beaucoup, Jeff, pour toutes ces réponses précises. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup Jeff. Euh, je sais que ton temps est, est, est précieux et tu as d'autres réunions en cours. Merci d'avoir pris tout ce temps pour pour, cette, pour ce premier Fab Life. C'est un plaisir de, de t'avoir parmi nous et euh, au plaisir peut-être de te voir à Toulouse tu, quand tu reviens en France. Et, euh, on ouais, bah un vous merci. Ouais. L'espace. Impatient et... un, un de rentrer. Malheureusement ouais, c'est là. Ça je mets de travail ici. Il y a, il y a 9 h d'écart, donc je dois continuer les réunion. Mais bah, merci beaucoup de, de votre invitation et puis ravi de pu échanger avec vous. Merci. Merci à toi encore une fois. C'est bien. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci à tous donc, euh, Merci beaucoup. On, on va replanifier un, une, un prochain uh, Fab Live. Uh, je pense courant uh, courant en juin. Je pense qu'on va alterner des, des, des, des Fab Live. Très grand public, d'autres peut-être plus euh, orientés vers des, des choses de plus, euh, plus, plus techniques, même si ce soir ça a été très, très technique finalement. Euh, donc voilà, on vous remercie euh, tous de votre présence. Euh, n'hésitez pas à vous inscrire euh, pour ceux qui n'ont pas fait, comme ça ça permet de, de, de, de vous inviter sur, sur ces événements. Euh, si vous avez après des suggestions, des remarques, n'hésitez pas. pas à nous les faire, à nous les faire remonter. Merci à tous, merci à Frédéric, merci Stéphane pour, pour, pour votre soutien. Et, et donc on se revoit très bientôt, merci Boris pour, le, pour la prise des questions. A très vite, merci bien. Une, passe merci une beaucoup à vous et, et bravo pour cette merci. belle soirée, belle réussite. Bravo, merci. au revoir. À tout le monde, au revoir.